La truelle, elle sert à prendre de la terre dans le sac et à le mettre dans le pot. Ah. Elle est pointue comme une pelle. Oh, ça <rire> tu, tu, tu, tu penses mm. Mais on va vérifier, on va vérifier. C'est ça la mini pelle Celle-là Oui, je ah, l'ai ah, trouvée. Oui. Ah oui bravo, bravo, bravo Maintenant, on met de la terre dans le pot. Ta -ta -ta -ta. Oh. Oh. Et. Hop. Oh. Tout ça pour toi, petite poule! Oui! Oh! De la terre! Une nouvelle maison! Oh! <rire> Bravo! Merci pour ton aide! Bravo, oui. Charlie! Ça m'a fait plaisir!